Bonjour à tous et à toutes ces Cordélia, j'espère que vous allez bien. Il se trouve qu'à Noël, je suis retournée chez mes parents et j'étais dans le grenier. Et je suis notamment retombée sur les tout premiers trucs que j'ai écrits. Alors j'ai pas le tout tout premier, ça faudrait que je demande à ma mère où est-ce que c'est passé. Mais euh, voilà, j'ai trouvé des trucs que j'avais écrits quand j'étais en CM2 et jusque... Euh, bah là ça doit être la quatrième. Et du coup, j'avais envie de voir ça avec vous. Alors déjà, il y avait ça. Ça, c'est un tout petit journal, plus ou moins intime. Et c'est là où j'ai écrit ma toute première histoire. Ça s'appelle La Disparition. Alors, j'ai écrit. Je vous fais grâce des fautes d'orthographe. Sophie a vu la Terre exploser de Terre 2. Elle va sur place pour retrouver des survivants. Et elle ne trouve rien, même pas les autres planètes. Elle va essayer de résoudre ce mystère. Une aventure palpitante qui renvoie la science-fiction et les romans policiers. Alors, je ne sais pas quel est ce verbe ren renvoindre, renvoire, enfin bon bref. Mais il y a de l'idée, voilà. Et donc, il y a un petit dessin ici, de Sophie, qui a donc les cheveux bleus. Essayez de préciser ici que c'est de la science-fiction. Alors, au début, ça s'appelait Sur Terre 2, mais là, j'ai rayé et il y a écrit La Disparition. Voilà, donc ceci est le premier chapitre écrit avec un stylo à paillettes dorées, ici. La première histoire que j'ai écrite avec des débuts d'illustration. Mais attendez, ce n'est pas fini. Donc ça, c'était le premier brouillon. En fait, c'était euh, un moment où j'étais à fond dans l'astronomie. Forcément, j'avais écrit l'histoire d'une petite fille qui se balade à travers l'espace et qui doit retrouver des planètes qui ont disparu. Et après, j'avais rencontré un auteur, je me rappelle même plus, mais c'était en CM2, je sais, et on avait été chargé d'écrire euh, une histoire policière. Et donc, on avait... Donc c'est là que j'arrive à la deuxième histoire, qui s'appelle Vol au pays des insectes, qui est donc signé moi et euh, deux autres euh, filles de ma classe. C'est l'histoire d'une coccinelle qui s'appelle Mirabelle, qui euh, un jour est à la plage, et euh, donc pour bronzer, en fait, elle enlève ses poignons. De parce que vous comprenez, elle veut pas avoir des, des marques sur sa sur carapace, enfin sur ses elfes, hein. voilà. Du coup, elle enlève ses points noirs, tu vois, elle les pose dans le sable, sauf qu'elle va se baigner, et quand elle revient, point points noirs ont pas Et du coup, elle enquête. Bref, il y, y a Cornichon le papillon, il y a Miboulette la moustiquette, c'est sympathique comme tout. Après, il y a ce carnet. C'est le thé des écrivains, c'était une marque de carnet que j'aimais beaucoup, et en fait, c'est des pages en couleur. Et donc, une fois que l'histoire était terminée sur le brouillon, je l'avais réécrite à l'intérieur de ce carnet. Et donc par exemple, ici, on a droit sur des magnifique page rose au premier chapitre donc, de la disparition, je vous rappelle, donc l'histoire de science-fiction, avec donc, des illustrations, très belles illustrations de grande qualité, donc niveau euh, CM2. Hein. Donc là, on a par exemple voilà, le vaisseau spatial. Oui, elle a un chat-robot aussi, hein, donc euh, notre héroïne aux cheveux bleus. Et un chat-robot qui peut notamment donc, se transformer. En vaisseau spatial. C'est un chat très perfectionné. 19 pages exactement. Chaque chapitre illustré. Et ensuite, on a donc Vol au pays des insectes. C'est la même chose. C'est euh, donc l'écriture au propre de cette histoire. Avec donc des petites illustrations euh, de grande qualité. Et donc euh, écrit euh, au stylo bleu et euh, vert pomme sur fond rose. En vrai, c'est super mignon. J'avais... Euh, Vas-y, j'avais... En CM2, j'avais 8 ans. 9 ans, quelque chose comme ça. Ça, c'est le tout début, vous voyez. Et donc, après, j'ai retrouvé ça. Bon, c'est Arwen, mais au-delà de ça, euh, en fait, c'est une histoire d'Heroic Fantasy. Parce que c'était à ce moment-là où je disais Eragon, euh, je lisais Tara Duncan, je lisais Le Seigneur des Anneaux, je disais Harry Potter, enfin, bref. Bon, ouais. Alors, c'est l'histoire d'une princesse qui voulait pas se marier, qu'elle fuyait euh, son, son père qui était, qui était en Bretagne, et euh, elle, elle s'engageait sur un bateau qui était tenu par le capitaine Black. Euh, en tant que mousse se faisait passer pour un garçon, et sauf qu'en fait le mec la reconnaît et en fait il se trouve qu'elle est bah, l'héritière euh, et euh, destinée à une prophétie et en fait c'est en rapport avec l'Atlantide. Et donc là vous avez la carte de l'Atlantide, voilà, et l'Atlantide avait été envahie par des méchants euh, que je vais vous montrer après parce que j'avais tout décidé. Les, les Atlantes avaient, avaient fait appel à un sortilège pour euh, bah, brouter euh, les fortes mais je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient, les méchants hors de l'Atlantide, sauf que ça s'était retourné contre eux et du coup l'Atlantide s'était enfoncée. Et donc là vous voyez, il y a les anciens contours de l'Atlantide et ça c'est le relief actuel. Ah non, mais c'était perfectionné, il n'y a pas à dire. Et donc il y avait les méchants qui étaient bien évidemment très moches. Ça c'est un méchant avec son œil unique et ses cheveux bleus. À l'époque je dessinais pas trop mal en vrai parce que donc il y avait la carte, ça c'était euh... donc les bâtiments Atlante. Donc ça, c'était mon héroïne, qui s'appelait Nymphédile, hein, prénom, euh, voilà. On a le gosse avec qui, donc, l'héroïne qui est de l'autre côté, là, en vert, euh, sortait. Enfin, allait sortir, tout ça, c'était tragique. J'avais dessiné tout un tas de trucs. Donc, soyons honnêtes, j'avais écrit environ 25 pages de cette histoire qui devait en compter 300 ou quelque chose comme ça. Mais en vrai, c'était plutôt élaboré, et donc il y avait toute une prophétie, une très ancienne prophétie, bien sûr, qui datait de d'un bon millier d'années et que personne n'avait oublié. Et donc, il devait partir euh, à la recherche de pierres précieuses euh, magiques. Pour ensuite pouvoir espérer refaire le sortilège pour brouter les mais euh, hors de l'Atlantide et restaurer la paix, enfin, un truc comme ça, tu vois. C'était écrit par l'héroïne, euh, mais genre euh, des milliers d'années plus tard... Attendez, le début. Je suis nymphédile de Guenolé, descendante du puissant Hérol, roi de l'Atlantide. Mon nom ne vous évoque rien, je suis une inconnue. En revanche, l'Atlantide, cela vous dit quelque chose. Vous connaissez un peu son histoire. Une cité engloutie dans les flots, une cité disparue Non, l'Atlantide n'a pas été détruite, elle s'est simplement effacée du monde des humains, tout comme la légendaire île d'Avalon. Et avec elle, tous les êtres que vous qualifiez de magiques ou surnaturels, les elfes lutins, farfadets, fées géants et bien d'autres, tous ces peuples sont partis avec nous dans l'autre monde. Il existe toujours un passage, mais vous avez peu de chance de le trouver. Comment l'Atlantide a basculé Je l'ignore, mais assez parlé. Je vais vous conter mon histoire. Elle se passe lorsque le monde était jeune. Vous connaîtrez alors la vérité sur l'Atlantide. Mais commençons. Il était une fois dans un port d'Armorique. Et donc là, après, ça commence. Et en fait... J'y pense là maintenant. L'histoire, ça a commencé avec une, ça a commencé avec une rédaction que j'avais fait en cinquième. Et en fait, on devait compléter. La phrase c'était je me dirigeais donc vers la taverne que le mousse m'avait indiqué. Et euh, bah, en gros, euh, on a l'héroïne qui va rencontrer grand pas, hein Voilà, donc caragorde, hein. <rire> un peu honnête Et puis j'avais essayé de, bah, bien évidemment, euh, d'inventer une langue un peu chelou, euh, parce que les Fortunés, bien sûr, ils parlent bizarre. Euh. J'avais écrit tout un poème qui était à la fin. Et en gros, j'avais écrit le début, un petit passage au milieu et la fin. Je ne l'ai jamais repris. Il y a encore la prophétie, là. L'enchanteur descendant du survivant et sa promise. Enfin, Mais en vrai, c'est rigolo. Ça me fait mal. Il y avait des arbres généalogiques aussi. Là, je vois, il y a un petit morceau. J'ai écrit ça, je crois, 5e, cinquième, quatrième. Ouais, après, je crois que j'ai plus trop écrit. J'ai recommencé en seconde, et là, j'ai écrit du contemporain euh, de style émo, je dirais. Et puis après, beaucoup de fanfiction. fiction et... Je suis jamais revenu, je crois, à, à la fantaisie comme ça. J'ai un projet ces derniers temps, mais euh, bon, euh, la fantaisie, ça demande vraiment beaucoup de travail, quand il faut imaginer un monde et tout. Je préfère écrire dans le monde réel, c'est plus facile je trouve. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous a fait marrer parce que, enfin moi en tout cas je trouvais ça cool d'en parler. Je pense que j'ai posté des dessins que j'avais fait sur Instagram, c'est genre, genre c'est maintenant je dessine trop bien et tout. Mais je pense que j'avais la patience, enfin je sais pas, enfin maintenant je dessine des bonhomme bâton, c'est moins stylé. Bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à me suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vous souhaite à tous